Euh, bonjour, moi je m'appelle Judine Joulet, je suis camerounaise, je vis en Espagne depuis plus de 8 ans et je suis ressortissante de l'association Flor d'Africa, qui est une association qui réunit plusieurs femmes ici en Navarre de, de, de diverses nationalités. Et alors aujourd'hui j'ai eu la possibilité de pouvoir visiter le palais, le, le palais de, de Navarre. Et ce qui m'a le plus plu, c'est cette salle, où, là où nous avons la représentation de plusieurs cadres des, des rois de. Les, les, les rois de, de l'antiquité la, de, de, de, de et c'est vrai que visiter le, le palace pour moi a été euh, un régal et je voudrais vous prier d'avoir la possibilité de pouvoir le faire, vous, vous, en, vous en serez très satisfait et vous n'allez pas être dessus. Il y a plusieurs parties à découvrir, alors si vous avez l'intention de vous intégrer plus à Navarre, je vous conseille de pouvoir le faire parce que c'est très intéressant et c'est très enrichissant. Merci.